Euh, je suis Steve Carrion, je vous présente euh, Dany Legault et euh, Maud Bonté, qui sont euh, mes collègues. Euh, on est du récit, du service national du récit de l'univers social, recitus.qc.ca. Vous connaissez peut-être uh, Société Territoire, primaire.ricitus.qc.ca ou Documents d'histoire et de géographie. Donc, c'est euh, les trois sites qui sont euh, du service national euh, du récit de l'univers social. Bonjour Valérie. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, en fait c'est sur trois jours, c'est euh, de voir ensemble euh, l'utilisation de la carte conceptuelle, donc euh, en, en même temps de, euh, de travailler la carte conceptuelle, c'est aussi de la construction, on va traiter de la construction de concepts, voir comment on, on travaille ça en, en univers social particulièrement, et euh, c'est certainement transposable pour les gens, j'ai vu que quelques personnes en maths et en euh, sciences, donc euh, vous allez voir, euh, cette démarche-là, c'est une démarche, euh, c'est une brique Marie barthes donc euh, c'est une démarche qui est euh, euh, justement euh, ouverte et euh, multidisciplinaire. Donc euh, aujourd'hui, l'intention, euh, vraiment avant de vous présenter un peu la plateforme, tiens, aujourd'hui l'intention c'est de vous montrer un peu, dans un premier temps, un contexte particulier d'enseignement à distance. On essaie de faire en sorte que, bon, euh, d'ajouter une brique euh, un peu... Euh, à la, ce que c'est enseigner à distance à chaque semaine. Et on essaie de le faire avec vous, d'apprendre avec vous sur le sujet. Donc, euh, voilà. Puis bon, vendredi dernier, on a eu quelques échanges intéressants avec des profs. On a essayé aussi un outil là, qui s'appelait Flipgrid, qui permet d'enseigner à, à distance et tout ça. Euh, on va voir ensuite qu'est-ce que c'est la construction de concept avec Mode, donc et avec un outil qui s'appelle... Euh, euh, donc, euh, j'oublie le nom, merci. Euh... <rire> menti monsieur. mais Menti c'est ben... Menti, euh, donc euh, juste voir un petit peu c'est quoi la construction de concept, mais euh, vraiment le cœur la... au plan technologique, l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Mindomo avec Danny. Puis bon, on va voir ensemble comment on peut utiliser le, la carte conceptuelle pour justement soit apprendre ou enseigner à distance, donc c'est vraiment l'intention euh, de cette euh, journée. Euh, mercredi, on aura, euh, euh, on mettra le focus sur euh, Mentimeter, mais aussi on viendra sur des notions de euh, Mindomo, si vous avez des questions, euh, vous, donc dans votre semaine, vous allez avoir eu le temps de vous approprier un peu l'outil. Et vendredi, ben, ça sera euh, un retour encore question réponses mais aussi euh, si ça vous intéresse de travailler ensemble, collectivement, développer par exemple une carte conceptuelle sur une réalité sociale, partager, échanger, tout ça, donc c'est vraiment un format qu'on a privilégié pour que ce soit le plus flexible possible. Donc dans un premier temps, peut-être revenir sur les commentaires, vous avez envoyé un, un, un formulaire à, à compléter. Euh, puis bon, euh, il y a un certain nombre de choses qu'on va aborder aujourd'hui, donc évidemment utiliser, la... puis les outils qu'on a identifiés, c'est des outils qui euh, permettent de créer des synthèses rapidement et c'est ce qu'on a besoin en ce moment, n'est-ce pas? Donc soit revenir sur du contenu euh, qui a été vu et en faire une synthèse ou faire une synthèse du contenu qui est à voir, donc la carte conceptuelle, tout comme la ligne du temps, dans le fond, la, la semaine dernière, sont des outils à privilégier, je pense, pour faire ce genre de euh, travail-là. Euh, il y avait des questions précises auxquelles on va répondre aujourd'hui avec Dani. Il y a des gens qui se demandaient comment on fait pour animer une carte conceptuelle ou enseigner avec une carte conceptuelle. Euh, Mindomo offre une option intéressante à ce sujet-là. Euh, comment on fait pour travailler sur des concepts importants ou sur une réalité, justement, euh, sociale? Comment on identifie les attributs essentiels de ce concept-là ou de cette réalité sociale? Donc, euh, on va voir ça avec Maud euh, ce matin. Peut-être rapidement revenir sur la question de l'enseignement à distance. On avait identifié un certain nombre de préceptes, donc, euh, importants, dont euh, privilégier de, de, de, de courtes enseigne, euh, activités d'enseignement ou des activités d'apprentissage en ligne, euh, bon, euh, pour justement susciter l'engagement de l'élève, mais aussi d'utiliser des outils appropriés en fonction des besoins, euh, puis bon, euh, s'assurer qu'il y a une, une certaine rétroaction euh, fréquente. On s'est dit aussi de miser sur votre sentiment d'auto-efficacité, donc c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est de vous assurer que vous avez un niveau de confort, dans le fond, avec un outil en particulier, lorsque vous, vous allez l'utiliser avec, euh, avec vos élèves. On ajoute cette semaine peut-être un petit élément sur la séquence d'apprentissage en ligne, donc... Euh, Rien de très sorcier, ça circule sur les réseaux sociaux aussi, donc euh, prévoir. Puis on l'avait fait aussi en, en termes d'enseignement, de, ben, en préparation, ré, euh, en, en, en, en intégration et tout ça. Mais bon, avant la présentation, bon, s'assurer que vos élèves soient euh, au fait euh, de l'intention de la rencontre. Au début de la rencontre, de rappeler l'intention pédagogique et quelques consignes techniques prévoir de courtes séquences d'enseignement, euh, puis prévoir aussi de courtes, de courtes activités. Quand on dit jeu, c'est des jeux questionnaires ou c'est des, des, des petits questionnaires interactifs comme vous allez voir faire avec Maude. Et euh, justement, bon, euh, ensuite de tout ça, bon, peut-être donner une petite tâche à la fin et prévoir un moment de rétroaction à la, après. Donc, si vous êtes capable d'enregistrer votre présentation, bien tu sais, c'est toujours euh, intéressant de le faire. Et, en fait, on essaie d'appliquer ces principes-là, nous-mêmes, de notre côté, avec ce qu'on fait ce matin avec vous. Donc, ce petit, puis le diaporama, peut-être vous dire qu'il va être accessible à l'adresse suivante en tout temps. Donc, vous allez y avoir maintenant accès. Il va changer un peu. Oui, merci, Emol donc, euh, et euh, vous aurez euh, l'ensemble de la formation des trois jours. Ça se peut qu'il bouge un peu parce qu'on fait des ajustements d'une de, de, formation à l'autre. Donc, euh, voilà. Donc, Annie, tu as le diaporama. Euh, bon donc, voilà. Euh, voilà pour... Je passe la parole à Maude. Super. Euh, donc, on voulait, euh, oui, vous parler donc, de construction de concept mais surtout de cartes conceptuelles, parce que je pense qu'il peut y avoir plusieurs fonctions à une carte conceptuelle. Ce n'est pas nécessairement tout le temps dans l'objectif de construire un concept. Euh, donc, on vous présente là, quelques représentations possibles de cartes conceptuelles. La première, l'étoile. Donc, je pense que c'est celle qui est peut-être la plus souvent utilisée. Donc, on pourrait mettre, par exemple, le concept au centre, et par la suite, là, les, les attributs, ou les, même les attributs essentiels du concept seraient rattachés. Par la suite, ça pourrait être aussi ce format-là qu'on choisit, par exemple, si on veut faire une synthèse ou un résumé d'une réalité sociale. Donc, si j'ai continue, euh, il y a également bon l'arborescence. Hein, C'est souvent euh, celui-là qu'on va utiliser lorsqu'on va parler par exemple euh, bon l'organigramme d'un gouvernement. Là, quand on va parler par exemple du gouvernement royal, euh, donc on va mettre en haut bon le chef d'État, etc. Par la suite, euh, le cycle. Bon, le cycle, on pourrait l'utiliser par exemple. Euh, avec la politique nationale, souvent on va dire, bon, en haut, il y a la hausse des tarifs douaniers. Ensuite, donc, la, les tarifs douaniers vont euh, aider à financer la construction du chemin de fer. Ensuite, bon, le chemin de fer va mettre en valeur, euh, par exemple, des nouvelles terres qui vont permettre à des immigrants de venir s'installer. Et par la suite, bien, le fait qu'il y a des immigrants, eh bien, ça va créer un marché pour l'industrie. Donc, le cycle pourrait également être utilisé. La comparaison, ça, je le vois bien, par exemple, au primaire pour comparer deux sociétés. Donc, par exemple, en compétence 3, donc on pourrait comparer donc la société québécoise de 1980 par rapport à celle de l'Afrique du Sud, donc de 1980, pour aller chercher les différences et les similitudes. Mais ça pourrait être aussi utilisé donc euh, au secondaire pour aller déterminer des changements et des continuités. Donc, euh, d'un côté, on pourrait mettre le « avant », de l'autre côté, on pourrait mettre le « après » et par la suite, là, être capable de dégager, donc euh, changement et continuité. Ensuite, euh, le nuage de mots nuages nuage de mots, je pense que ça peut être intéressant là, quand, donc, justement, en construction du concept pour aller dégager des attributs. Puis plus le mot va être gros, plus le mot va être important pour le concept associé au nuage. L'association, donc, je pense que quand on y a réfléchi, on pensait entre autres là, aux élèves en adaptation scolaire. Donc, on pourrait d'un côté écrire les concepts. Et de l'autre côté, écrire les définitions. Donc, ça serait une première appropriation. Et puis, bon, les élèves euh, devraient euh, associer les, le bon concept à la bonne définition. Ensuite, euh, la liste. Des fois, ça c'est juste une autre manière de visualiser euh, certains réseaux de conceptuels. On réalise des fois que certains élèves... Euh, pas très à l'aise avec la forme de l'étoile. Donc, ils préféraient avoir une arborescence plus directe. Donc, par exemple, ça pourrait être écrit en 1, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Donc, une forme peut-être entre l'étoile et l'arborescence, mais qui serait là plutôt en liste. Il y a des élèves pour qui, là, je pense qu'ils peuvent mieux comprendre de cette façon-là. Et finalement, la séquence, donc je, pour travailler entre autres là, les causes et les conséquences, ou même la causalité, donc la fameuse question à trois picots. donc qu'est-ce qui entraîne quoi, donc de venir placer sous la forme de cartes conceptuelles, dans le fond, là, les, euh, une chaîne de causalité. Donc, construire un concept, on vous propose ici, euh, dans le fond, euh, une, un concept simple, la voiture. Donc, on dit que la voiture, même si c'est un concept simple et assez concret, euh, plusieurs personnes peuvent avoir des représentations différentes de ce même concept-là. on explique Donc, pour certains, euh, la voiture pourrait juste donc, être une voiture simple et pour d'autres, ça pourrait donner la première image mentale qui la revient en tête serait une Formule 1, par exemple. Pour certains, la représentation mentale d'une voiture pourrait équivaloir à tout de suite là, de la pollution, puis quelque chose de très négatif, comparativement à d'autres personnes qui, pour elles, ça pourrait vraiment être un symbole de réussite personnelle. Donc, même si on prend un concept simple comme la voiture, on voit qu'il y a vraiment là, diverses représentations de ce même concept. Donc, imaginez... Eh, si on prenait donc un, un concept abstrait comme la démocratie, comment ça peut euh, être encore plus bon, euh, complexe à comprendre. Et peut-être ajouter euh, que ben un concept, ça se construit vraiment là, tout au long de notre vie. Euh, personnellement, je le sais là, que mon concept de démocratie euh, il a clairement évolué par rapport à euh, ce que j'en pensais en sixième année de euh, ce que j'en pense euh, maintenant et même aujourd'hui par rapport à certaines expériences comme euh, bon, la situation euh, dans laquelle on est en ce moment donc euh, si vous disais en introduction que euh, donc on vous propose euh, la démarche de construction de concept de Brit Marie barth donc euh, qui euh, se, se déroule en trois phases donc, la première phase, c'est l'observation et l'exploration. Donc, c'est à ce moment-là que euh, l'enseignant veut aller recueillir, dans le fond, les connaissances antérieures des élèves. Euh, c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'il va commencer à présenter euh, certains attributs du concept aux élèves pour qu que les élèves, dans le fond, commencent à, à s'approprier peu à peu euh, le concept. La deuxième phase, c'est la phase de la représentation mentale. Donc, c'est la phase pendant laquelle là, les élèves vont vraiment, euh, vraiment jouer, si on veut, là, avec le concept. Donc, ils vont devoir mieux le catégoriser, puis organiser dans le fond les connaissances liées à ce concept-là. Euh, c'est aussi là, par exemple, qu'il va y avoir des exemples oui et des exemples non, et que l'élève va devoir euh, être capable de bien associer les exemples qui représente le concept de ceux qui ne le représentent pas. Finalement, la troisième étape, c'est celle de l'abstraction. Donc, c'est la phase pendant laquelle les élèves vont euh, s'exercer à conceptualiser en réinvestissant donc leur compréhension d'un concept, soit par exemple en écrivant une définition de ce concept-là, ou encore euh, ben, de reprendre le concept, mais de l'attribuer à un autre contexte, que ce soit par exemple à un autre territoire ou un à une autre époque. Donc, on pourrait réinvestir, par exemple, le concept de euh, démocratie, ben, le de, concept de démocratie, mettons, à Athènes, on pourrait le, ré, le réexploiter dans l'époque euh, actuelle, en fait. Parfait, il y en a qui ont compris, donc vous êtes déjà, merci, dans le Menti. Donc, il faut simplement se rendre sur menti.com et entrer le code 44-81-23. Donc, ce que je vous demande, c'est qu'on serait comme dans la première phase, on essaie de construire ensemble le concept de démocratie. Donc, tentez de nommer donc, deux attributs qui vous viennent en tête ou deux caractéristiques du concept de démocratie. Donc, peu à peu, les réponses donc, vont s'afficher euh, sous la forme d'un nuage de mots. C'est ce que vous voyez. Et puis, euh, plus les gens vont mettre le mot souvent, euh, bien, plus le mot, à ce moment-là, va être gros dans le nuage. Donc, je pense que ça peut être intéressant là, de venir euh, dégager euh, rapidement. Là, on voit que le mot « droit de vote »,« vote euh, »,« la liberté »,« le pouvoir euh, ». C'est des mots qui reviennent là, souvent. Je vois qu'il y a à peu près 46 personnes qui ont répondu. Donc, j'attends encore quelques secondes. J'en ai 57. Super! Donc, j'ai « citoyenneté » qui vient de grossir, « égalité »,« peuple ». Donc, je pense que ça peut être une façon euh, vraiment intéressante aussi, de, comme vous le voyez, à distance, de créer avec les élèves, là, euh, un nuage de mots qui, qui se remplit, dans le fond, automatiquement. Donc, en faisant là, écrire quelques réponses à vos élèves, ça apparaît en direct, puis on peut réagir là, par rapport aux attributs d'un concept. Donc, je passe à ma deuxième question. À ce moment-là, on serait dans la deuxième phase et si on aurait là, continué peut-être à construire un peu le concept avec les élèves, puis on serait rendu à leur présenter, à leur présenter des exemples « oui » et des exemples « non ». Et Ils devraient être en mesure là, de déterminer euh, c'est quoi, dans le fond, euh, l'exemple « oui » dans ces trois images. Donc là, j'ai pris euh, dans le Mentimeter une autre forme, dans le fond, euh, de question. S'il y a quelqu'un qui veut se tromper juste pour euh, montrer euh, ce, que ça, ce que ça va faire, ce serait euh, bien. <rire> Merci. Donc, euh, ma question, c'était donc, quel est l'exemple qui représente le mieux la démocratie? Donc, je pense que c'était assez évident. Là, on voit que, bon, euh, l'égalité euh, est brimée hein, dans la première image, donc... Euh, la deuxième qui représentait une manifestation et la troisième, on sent là que, euh, que la personne, bon, est peut-être un petit peu là, soumise à voter euh, d'un bord. Donc, vous voyez, euh, avec Mentimeter, c'est possible là, de faire euh, rapidement, bon, un sondage avec trois images pour venir, là, peut-être présenter des exemples oui et des exemples non. Je continue. Ma dernière question. Donc là, on serait en phase 3. Donc, on serait dans l'abstraction de notre concept. Donc, euh, je vous demande, dans vos mots, de définir euh, la démocratie. Et puis, euh, là j'ai mis, là peut-être pour euh, stimuler votre imagination, j'ai mis dans le fond le, euh, le réseau conceptuel là, euh, de la démocratie avec bon Trois attributs, c'est celui-là qu'on présente habituellement au primaire. Donc, on avait identifié les représentants élus, l'égalité et la liberté comme vraiment les attributs de la démocratie. Donc, prenez le temps peut-être juste d'écrire une courte définition et vous allez voir, elles vont apparaître à l'écran. Et lorsque ce sera fait, pourrait aller voter pour euh, votre définition euh, préférée en ajoutant un petit pouce en l'air. Donc, ça pourrait être intéressant en classe et même donc à distance de demander là, aux élèves de lire quelques définitions et de venir voter pour celle, donc euh, la définition dans la classe qui serait peut-être la plus euh, pertinente, la plus complète par rapport à un concept. Donc là, je vois qu'il y en a qui ont deux votes. Donc ce serait, <rire> vous, vous les voyez au complet, là, donc vous pourriez les dire. Moi, je la vois comme un peu, euh... je vois simplement le début, là. Mais donc il y en a une qui a cinq votes, <rire> ce serait celle-là qui gagnerait. Un des points, je trouve, vraiment positifs aussi là, de cette manière de fonctionner, c'est que, euh, euh, anonyme. Donc, les élèves peuvent vraiment répondre, là, euh, je pense, librement et de manière anonyme. C'est très intéressant. Si que quelqu'un veut écrire dans le clavardage ou copier-coller la définition euh, qui a 14 votes, je serais bien curieuse de la lire. 16 maintenant. <rire> Euh, je serais quand même curieuse peut-être de prendre une petite minute pour avoir vos réactions. Euh, comment vous avez trouvé euh, donc l'expérience euh, avec Menti, puis si c'est quelque chose que vous utiliseriez en classe? Bon, certains la, la connaissaient, très intéressant. Oui, je pense que ça peut vraiment favoriser l'interaction euh, hein, à distance. Des fois, ce n'est pas, pas toujours évident, mais ça, ça serait peut-être un, une belle avenue pour utiliser. Euh, de l'interactivité dans nos présentations. Oui, donc euh, on en parlera peut-être plus simplement, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire là, euh, avec la version euh, gratuite, mais en effet, on est limité là, à trois questions. Donc, euh, rapidement, si on revient sur euh, quelques principes ou quelques idées pour utiliser le réseau conceptuel pour, euh, euh, justement, construire un, un concept ou enseigner à distance, bien, évidemment, bon, on l'a vu, on peut euh, euh, travailler sur les connaissances antérieures sur, euh, justement, en créant... un euh, des nuages de mots. Euh, partager les canevas de base avec les attributs essentiels du, euh, du concept, ça, ça peut être vraiment une, une façon gagnante pour essayer d'orienter le plus possible les élèves. Moi, je ne leur donnerai pas, par exemple, le concept de démocratie tout seul. Je leur donnerais trois attributs essentiels, la liberté, l'égalité et la représentativité, par exemple. Et là, ben, euh, ils sont capables de me donner un peu plus d'éléments sur la liberté et ça vient comme ça vient comme construire le concept central. Même chose pour euh, de varier, peut-être penser varier au type de, de carte conceptuelle comme le montré Maud, des fois il y a des concepts qui sont plus euh, faciles à, à, à comprendre selon certains types de représentations graphiques, la, par exemple la, la, la, la, la, la, la consommation responsable, Bien, tu sais, je, ferais, je ferais clairement un cycle euh, plutôt qu'une une étoile, donc montrer que tous les, les éléments euh, sont interreliés. Pour la construction d'un concept, évidemment, ben, on le dit par les attributs essentiels, mais vous pourriez travailler avec les aspects de société, politique économique, sociale et machin, et aussi, ben mm -hmm. euh, demander à l'élève de, euh, si vous travaillez sur une réalité sociale ou sur euh, un concept aussi, peut ben, travailler avec le 3-KIPOC, sur le qui, euh, le quoi, le quand et tout ça. Euh, si je passe à l'autre diapo, euh, Peut-être vous dire que, bon, on peut utiliser évidemment euh, la carte conceptuelle pour euh, travailler les concepts, mais aussi faire euh, une synthèse. Ici, vous avez un exemple d'une application qui s'appelle Cololit, donc qui, euh, qui permet de créer des cartes conceptuelles mm. un petit peu différentes, donc qui, euh, qui, qui, qui est vraiment très, très chouette aussi. Si vous connaissez Mindomo, bien, vous je vous, vous invite peut-être à, à, à essayer cette application-là de façon autonome, euh, si vous le souhaitez. Euh, qui, euh, qui, qui est disponible à l'adresse que vous avez à l'écran. Euh, le nuage de mots euh, peut être euh, vraiment intéressant à travailler, justement, quelqu'un le dit dans le chat tantôt, pour euh, euh, voir un concept ou amorcer euh, une, une représentation euh, euh, qui est euh, une, une réalité sociale, donc avoir comme la base de la réalité sociale euh, je vous montre rapidement l'utilisation de euh, Wordle. donc je ne sais pas si vous connaissez Wordle. Si euh, ce que vous avez vu tantôt avec euh, Mode, c'était plus euh, une, une, un outil interactif, donc à distance, mais rapidement, si vous-même vous voulez créer un, un mot-clé un mot euh, ce que j'ai fait, ben, c euh, un nuage de mots, ben, ce que j'ai fait c'est simplement j'ai été chercher un article de euh, de Wikipédia, tiens, euh, dans cet article-ci. Donc, dans Wikipédia, je l'ai copié-collé dans Wordle et euh, ça me permet de euh, créer justement euh, euh, euh, créer un, euh, facilement un, un, un, un élément, un, un nuage de mots. Donc, euh, quand vous partez votre nuage de mots, bien, vous avez la récurrence des mots qui s'affiche un peu comme sur, sur le même principe que euh, sur euh, Mentimeter, et vous pouvez changer euh, le layout, changer le maximum de mots, donc euh, ça c'est un autre outil là, qui est vraiment intéressant pour euh, justement travailler l'amorce, travailler, euh, euh, amorcer une réalité sociale, amorcer le travail sur un concept, ou même juste une, une technique de, de, de, de lecture euh, intéressante à utiliser. Euh, je vous montre aussi, bon, pour ce qui est des attributs essentiels, euh, tantôt, on se disait, ben, quand on tombe en réalisation, donc pour que l'élève puisse travailler sur euh, euh, les, euh, les différents concepts à l'étude, je vous montre, on s'est amusé, nous, à faire, euh, ben, on a eu beaucoup de plaisir quand même, à identifier les attributs essentiels de certains concepts. Je vous montre quelques-uns, comme la civilisation, donc quand même, par exemple, je pourrais envoyer une espèce de canevas ouvert le devoir dont parlait Danny tantôt un canevas ouvert où les élèves travaillent sur les différents aspects de société ici politique sociale culturelle et économique et ensuite ben je peux orienter de façon plus précise mes élèves donc dans le politique je veux que tu me parles du pouvoir de la justice euh, même chose pour l'industrialisation ben je là, je fais comme plus en, en, en étoile mais avec deux éléments essentiels donc euh, le plan le plan social économique donc euh, euh, ici, bon, l'environnement. Euh, ici, bon, euh, plus euh, l'arborescence. Donc, euh, euh, ici, bon, euh, les risques naturels, les facteurs, euh, probabilité, vulnérabilité, prévention. Donc, euh, je vous montre, là, on s'est amusé, là, il y en a plusieurs. <rire> Ça donne le vertige un peu, mais euh, vous avez, euh, on vous partagera euh, ces éléments-là de, de notre réflexion, là, dans le... Dans, dans, dans la page qui vous donne quelques indications sur les, les, les concepts ou les attributs essentiels qu'on peut travailler avec les élèves. Donc, je reviens à la présentation. Euh, ensuite de ça, je, euh, donc, comme je le disais, avec la euh, réalisation, vous avez euh, la possibilité de travailler avec des canevas, donc donner une piste aux élèves pour commencer. Et ensuite de ça, ben, si vous voulez l'intégrer, ben, comme le montrait euh, Dani, ben, vous pourriez avoir votre propre réseau conceptuel et faire une espèce de, de, de retour avec eux sur les éléments essentiels du concept à boire. Euh, C'est un peu les, euh, les grandes lignes qu'on pourrait vous donner comme démarche pour utiliser le réseau conceptuel en classe. Donc aujourd'hui, euh, toujours avec euh, Danny et euh, Maud, on va voir deuxième partie euh, de l'atelier sur en enseigner et apprendre avec la carte conceptuelle. Encore une fois, on a identifié des outils qui étaient, euh, disons, propices à faire des résumés ou à, voir, euh, à faire des retours sur euh, de la matière ou à avoir plus rapidement, si vous voulez, des contenus euh, donc, la carte conceptuelle nous semblait un incontournable. Euh, la, la présentation précédente, dans le fond, on a travaillé sur la construction de concepts, on a regardé un petit peu l'application de main de mots. Ce matin, on va regarder quelques exemples de tâches que le récit a créées euh, pour vous montrer un peu comment euh, on voit la, la chose, comment on aborde la chose avec les élèves, des, euh, des exemples au primaire et au secondaire. Et vous allez voir, euh, ben, c'est un peu le même modèle qu'on utilise, donc euh, vous allez pouvoir faire des transferts. Euh, ensuite de ça, on va avoir euh, des, deux ateliers, donc un retour sur Mindomo, donc euh, des questions... Euh, sur l'application comme telle, si vous avez, euh, bon, j'imagine que vous avez depuis lundi un peu travaillé dedans, euh, un peu comme Nancy. Donc, euh, voir si vous avez des questions. Et aussi, ben, Danny va vous guider sur des fonctions un peu plus avancées, donc euh, le partage de devoirs et tout ça. Donc, euh, il va y avoir un atelier Mindomo et un atelier Mentimeter avec Mode. Donc, c'est l'application qu'on avait utilisée pour faire des nuages de mots. Mais euh, n'ayez crainte dans Mindomo, si vous voulez faire des nuages de mots simples, euh, bon, euh, on pourra vous montrer euh, euh, Answer Garden, là, qui est vraiment simple. Là, donc, euh, même si vous faites Mindomo, là, euh, euh, avec Danny, je vais préparer un, un, un, un, un Answer Garden puis, bon, euh, pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que le nuage de mots est intéressant pour euh, les, euh, toute la question des connaissances antérieures. Puis bon, on va terminer peut-être l'atelier euh, justement avec euh, un, un petit euh, cinq minutes sur le croquis-notes si vous voulez voir un peu ce que c'est. Encore là, c'est un teaser, là, c'est pas l'intention, c'est pas vous montrer ce que c'est le croquis -not. Mais euh, ça, c'est un autre atelier, dans le fond, qu'on pourrait peut-être proposer. Donc, euh, voilà. Bonjour à Valérie. Um, donc, rapidement, si on, on revoit les choses qu'on a vues d'un point de vue théorique à la dernière rencontre, euh, ben, on se base sur Britt-Marie Barthes qui a fait des travaux sur, euh, sur les concepts. Puis, bon, euh, ce qu'il faut comprendre de Britt-Marie Barthes, l'essentiel, il y a plein de choses, c'est que dans, dans le fond… On, pour compre bien comprendre un concept, ben, il faut en identifier les attributs essentiels. Et les attributs essentiels, ben, c'est d'autres concepts, évidemment, mais qui sont plus simples pour l'élève et qui permettent de comprendre le concept central. Et l'objectif, c'est d'atteindre, si vous voulez, un, un exemple concret. Donc, par exemple, avec la démocratie, la démocratie est un concept plus difficile pour l'élève, mais peut-être que le concept de liberté ou l'attribut essentiel de liberté, Bien, va permettre à l'élève de mieux comprendre la démocratie s'il si, trouve des exemples concrets de liberté. Par exemple, en ce moment, avec la, la, la, le confinement, mais la liberté est quand même un peu brimée, donc on pourrait aussi mettre des contre-exemples et euh, à, en arriver à mieux comprendre le concept central. Et euh, bon, pour avoir démocratie, dans ce cas-ci, il faut que j'aille les trois attributs. Donc, il faut que j'aille de l'égalité, de la liberté et de re, des représentants. Donc, c'est vraiment le principe de... De la construction de concepts en fonctionnant par attributs essentiels et en menant avec la, la carte conceptuelle vers des exemples concrets pour comprendre des euh, concepts abstraits. On vous propose une petite euh, démarche où, euh, dans le fond, on, euh, toutes les tâches qu'on va vous présenter sont basées sur ça. Donc, euh, où, dans un premier temps, on, on, on, on, a, on identifie le concept qui est à voir avec les élèves, on, on identifie ses attributs, où on les fait découvrir l'élève, donc il faut que vous, de votre côté, vous fassiez ce travail-là. Quels seraient, par exemple, les attributs essentiels du concept que je veux travailler? Et bon, identifier quelques documents, ça peut être un dossier documentaire, ça peut être un texte, une vidéo, euh, pour justement venir euh, travailler le, le, le concept central et trouver une façon de le réinvestir. Par exemple, si on prend le concept de euh, civilisation, dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les aspects de société. Donc, on a identifié, par exemple, euh, politique sociale, économique et culturelle. Et pour comprendre le concept de civilisation, bien, on se dit, bien, si l'élève en arrive à voir euh, quel est le type, l'organisation du pouvoir dans une civilisation, quel est, comment on fait-on des échanges dans cette civilisation-là, euh, quel type de religion on a dans cette civilisation-là. Bien, tous ces éléments-là, tous ces attributs-là vont permettre à l'élève de mieux comprendre ce concept-là. Et, bon, pour y arriver, ben on a un dossier documentaire. Donc, le dossier documentaire permet, justement, de travailler chacun des attributs et euh, d'arriver avec un exemple concret. Par exemple, le Code d'Amourabi pour ce qui est de l'organisation euh, de la justice. Et, ultimement, bien, il faut amener l'élève à euh, travailler ce concept-là, l'utiliser dans d'autres aspects. Donc, euh, on pourrait justement demander à l'élève ensuite, « Bon, est-ce que tu peux maintenant, nous, on vit dans une civilisation, est-ce que tu peux identifier des éléments qui sont caractéristiques de cette civilisation-là? » Donc, ayant travaillé avec le concept dans un contexte, bien, il faut voir si l'élève peut le, le, le travailler dans un autre contexte. Euh, sachez que toutes les tâches sont disponibles dans le diaporama. Peut-être Maud ou euh, Danny, si vous pouvez mettre les liens au fur et à mesure que, les, que je présente les tâches. Donc, ça permettrait peut-être aux, aux profs d'y euh, accéder en fonction de l'exemple qui est là. Donc, si on remet l'espèce de démarche, bien, ça nous permet de voir, dans un premier temps, on identifie le concept ses attributs, on identifie des, des documents et on trouve une façon de, euh, que l'élève puisse le, le mettre en pratique. Euh, un exemple au primaire, donc, euh, au primaire, on travaille le, le concept de ter territoire. Euh, les attributs qu'on a identifiés ici, c'est, euh, dans le fond, euh, la faune, la végétation, l'hydrographie, le relief et le climat. Euh, dans un premier temps, bon, l'élève a des images pour essayer de s'approprier. C'est du quatrième année, hein, son troisième, troisième année plutôt. ce euh, sont quand même assez jeunes, donc des images qui permettent de Mieux comprendre l'attribut essentiel. Ensuite, on a de l'iconographie. Ici, dans ce cas-ci, on essaie de voir bien, se vêtir avec les élèves euh, à cette époque-là. Donc, euh, de quoi on a besoin? Puis on a de le faire sous forme d'équation. Euh, donc, dans ce cas-ci, si on a l'élément climat et on, veut, et on veut se vêtir, euh, c'est quoi la l'atout et c'est quoi la, la contrainte? Donc, dans le fond, dans, dans le cas du climat, il fait froid et comment, dans le fond, on peut arriver à nos fins en utilisant les ressources du territoire. Donc, évidemment, la faune ou la végétation pourrait être l'élément qui euh, s'ajoute dans l'équation. Et on a fait avec euh, différents, euh, euh, avec tous les, euh, les, les attributs pour venir, dans le fond, traiter de chacun des attributs. Et bien, le pari qu'on fait quand on fait cette démarche-là, c'est que si l'élève comprend bien les attributs, bien, il va mieux euh, comprendre le concept de territoire comme tel et sa complexité. Et ce que vous voyez ici, c'est une forme, on a dit aussi de varier les formes de concepts. Donc ici, on a l'arborescence, on a, on, a, on a une série, là, on a l'arborescence, la séquence et tout ça. Mais euh, ça, c'est un exemple d'arborescence. Ici, on a un exemple de euh, comparaison, donc de réseau conceptuel où on compare des choses. Euh, oui, le, le PowerPoint va être disponible, l'adresse euh, mode va vous la mettre à l'instant dans, dans, le, dans le chat. Donc, euh, un exemple de comparaison, donc on oppose des choses. Des fois, comprendre un concept, ça va mieux si on oppose des éléments. Et dans ce cas-ci, euh, en sixième année, on travaille euh, la comparaison entre le Québec et l'Afrique du Sud. Euh, bien, on travaille sur des concepts d'égalité, liberté et de représentativité. Et donc, comme ça, on arrive à mieux saisir un petit peu la, la, la, la, la, tout le volume, si vous voulez, de... La, la, la question du, de l'apartheid, par exemple, en Afrique du Sud, même si c'est une question complexe, mais en comparant avec le Québec, ben, tu sais, on, on, ça peut être une, une façon de, de se l'approprier. C'est bon, aussi de, dire, de, de montrer les limites de la démocratie québécoise. Donc, euh, par exemple, euh, toute la question de la l'égalité salariale, donc euh, on n'en est pas là encore. Tout à fait. Euh, encore là, je fais une... une un tour des tâches qui existent, que vous pouvez utiliser, puis bon, euh, en prendre une et les envoyer aux élèves, c'est des tâches qui sont clés en main. Euh, donc, en ce qui concerne le secondaire 1, bien, vous pourriez, euh, secondaire 2 plutôt, vous pourriez travailler sur euh, l'impérialisme, donc vous êtes à peu près rendu là. Euh, on a encore travaillé sur les aspects de société pour comprendre le concept d'impérialisme. Et bon, on, a, on y a ajouté des dossiers documentaires et euh, des images pour justement en arriver à mieux comprendre c'est quoi l'impérialisme politique, économique et aussi, je dirais même surtout, euh, culturel euh, dit, euh, en Afrique euh, belge. Ça, en fait, si vous voulez avoir une idée, là, cette tâche-là, euh, je l'avais euh, expérimentée avant pointe au tremble. la première... Euh, la première séquence d'appropriation des documents, ça avait pris une période, et après ça, l'autre période, les, les élèves construisaient le, le réseau conceptuel avec un outil qui s'appelait Poplet, qui, qui existe toujours. Autre exemple, autre niveau, secondaire secondaire 3, 3 celui-là, oui. Donc, la séquence, donc, travailler un concept, le concept du commerce du bois, donc, ou du commerce, en tout cas, euh, il, euh, par séquence. Donc, dans le fond, l'idée, c'est que l'élève encore un dossier documentaire et doit remettre les différentes étapes du concept euh, de commerce du bois pour bien le comprendre. Et, euh, bon, euh, il y a sept documents et, bon, il peut voir toutes les étapes, là, justement, de la construction. Et, bon, on utilisait Prezi qui offre, si vous aimez bien Prédit, vous avez des, des organigrammes ou des, des façons de présenter le contenu qui euh, rappelle les différentes séquences euh, la, la, la, la, ou les, les, les réseaux conceptuels. Il faut même utiliser un modèle réseau conceptuel. Ah, Mathieu l'avait déjà essayé euh, il y a trois ans. Puis ça, est-ce que tu avais utilisé Predi, euh, Mathieu? Super. Encore là, je fais un portrait, un tour d'horizon euh, euh, des, des exemples de tâches pour que vous puissiez euh, avoir euh, du matériel avec vos élèves. Puis, hein, tout ça, ça vient soit de documents euh, ou soit de euh, sociétés-territoires, donc euh, euh, ces ressources sont, sont sur ces, ces deux sites-là. Ou sinon, sur Ristus, vous allez avoir un ensemble de tâches qui vous permet de travailler les concepts. Euh, secondaire 4, bon, vous êtes à peu près rendu là, peut-être plus la révolution tranquille, mais en tout cas, bref, si vous voulez revenir sur euh, euh, la consommation hein, dans l'après-guerre, on avait fait une qui était sur le principe de la causalité, donc essayer de voir comment, dans le fond, il y a euh, euh, un enchaînement euh, d'effets, de cause à effet, entre, bon, la, la question de la consommation de masse, puis bon, encore là, euh, sous forme de graphique, on, on l'avait fait en séquence, comme ça, puis, bon, avec des documents. Donc, euh, voilà. Donc, euh, à chaque fois, ben, vous avez vu, euh, vous avez euh, plusieurs, euh, vous avez Maud qui avait inséré euh, les liens dans, dans, dans le document. Euh, je serais curieux peut-être de voir, euh, tiens, euh, Mathieu, as-tu euh, deux minutes? Oui, certainement. Oui, ben en fait, ce serait le fun de juste d'avoir un peu. Ouais. Euh, oui, très bien, oui. Euh, comment ça s'était passé en classe pour euh, la construction de concept avec la tâche, par exemple, sur euh, le commerce du bois? Oui, bien, ça s'était bien passé. En fait, moi, je l'avais utilisé directement dans Predi. Puis, euh, ce que j'avais apprécié de cette tâche-là, en fait, c'était surtout la durée. Donc, euh, je trouvais que ça s'inscrivait bien dans une période. Tu sais, des, des fois, on, on se lance dans. dans dans des activités synthèse, puis, tu sais, justement, une activité synthèse, bien, ça regroupe l'ensemble de la matière qu'on a vue. Fait que là, dans le fond, on est capable de faire de, de quoi de concis qui, qui, qui s'intègre bien dans une plage horaire. Tu sais. Fait que ça, moi, j'avais aimé ça. Puis euh, ben, c'est sûr aussi que les, les textes aussi, il euh, y avait vraiment, je trouvais que ça, que ça couvrait bien C'était euh, l'activité sur le bois. l'écoute. Là, là, je t'en parle dans un souvenir assez vague, là, parce que ça fait quand même un petit bout. Mais euh, je me rappelle que les élèves avaient apprécié puis que le résultat était intéressant aussi. Parce qu'il y a comme un côté créativité quand même, ils peuvent disposer, tu sais, oui, il y a un ordre à respecter, mais moi, je leur avais permis d'enrichir de, de ça, de pouvoir changer les couleurs, de pouvoir changer le texte, de pouvoir ajouter peut-être même des images ou des liens. Que, ça les élèves apprécient ça aussi, ça enrichissait le contenu. Puis tiens, euh, pour, en ce qui concerne, parce que dans le fond, l'idée aussi, c'est de voir comment on construit des concepts dans le cadre de l'enseignement à distance. Est-ce que tu penses que ce sera une tâche appropriée pour euh, l'enseignement à distance? Apprentissage euh, à distance aussi? parce que dans le fond, ça... Ben oui, je pense que oui, puis dans le fond, ben, ça favorise... Je, pas nécessairement toujours enseigner par projet, mais ça implique l'élève, du, du moins, ça langage puis c'est une forme de différenciation, différenciation pédagogique qui est assez intéressante, du moins qui m'apparaît intéressante. Et puis, euh, tu sais, je pense que c'est important aussi de se laisser des traces, peut-être dans le format d'enseignement à distance dans lequel on vit, qu'on va vivre aussi. Donc, euh, c'est une belle façon de valider la compréhension de l'élève, puis de l'impliquer dans ses apprentissage. Merci Mathieu. Euh, tu m'amènes tu mm -hmm. à peut-être revenir sur le petit schéma qu'on avait présenté euh, la dernière rencontre où, en euh, le fond, euh, avait une tâche de construction de concept, par exemple sur le commerce du bois. Euh, ce serait peut-être d'envoyer au départ euh, les documents aux élèves, donc seulement les documents pour qu'ils en prennent connaissance. Euh, ensuite de ça, euh, peut-être lorsque vous euh, voyez vos élèves euh, avec Teams ou avec euh, l'application que vous voulez euh, d'enseignement à distance. Bien, euh, peut-être de rappeler l'intention pédagogique. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le commerce du bois. Euh, Est-ce que vous avez pris connaissance des, des documents? On va les regarder ensemble. Euh, prévoir un petit moment d'interactivité, ça peut être un, un caoutchouc que vous avez prévu. Ça peut être simplement euh, des, euh, des questions-réponses rapides pour justement valider si vos élèves ont euh, bien compris euh, les éléments, puis bon, les lancer dans la tâche, donc euh, leur rappeler qu'il faut qu'ils utilisent, dans le fond, euh, les documents et les remettre en ordre chronologique, et que vous êtes disponible, dans le fond, si vous avez s'ils ont des questions euh, par, euh, par courriel ou autrement, ou avec une autre séance peut-être pour euh, faire de la différenciation avec les élèves. Donc, euh, c'est de même qu'on voit un petit peu l'utilisation de ce type de tâche-là, euh, puis, bon, euh, le cours d'après, ben, on revient sur euh, la tâche comme telle pour se faire une correction, si vous voulez, en groupe, et voir si le concept est bien saisi euh, euh, par l'ensemble des élèves. Donc, euh, voilà, c'est pour vous montrer un peu la, la, la, la vision encore là. Bon, on, tout ça, c'est nouveau pour tout le monde. Hein? fait on, euh, En grande partie, c'est le, le résultat du gros bon sens. Mais euh, je pense que collectivement, et on se l'est dit, là, si vous avez euh, des, des, des, des, des choses à dire sur ce sujet-là, là, euh, euh, sur la, toute la question de l'enseignement à distance avec certains outils euh, et avec certaines approches pédagogiques, bien, on est vraiment intéressé à entendre vos, euh, vos, euh, vos observations et bon, euh, bon euh, le vendredi, c'est vraiment là, prévu pour ça. Donc, euh, peut-être terminer l'atelier en disant que vendredi, on aura euh, aussi une dernière petite clinique de, de questions. Dans le fond, euh, euh, ça va être vraiment vos questions-réponses euh, euh, à ce moment-là. Et partage, si vous avez créé quelque chose, on serait curieux de voir un peu euh, quelle est votre, la tâche que vous avez créée. Euh, puis, euh, donc, euh, ça va vous permettre de... de, de, de, de Justement, vous appropriez cet outil-là, puis à votre rythme, puis bon, d'avoir accès à des gens qui, euh, des fois, les, les réponses peuvent venir de, de gens qui ont déjà, qui, de la salle, d'enseignants de, qui l'utilisent. Donc, euh, vraiment, l'idée, c'est de créer comme une sorte de collaboration, hein, un groupe qui euh, s'intéresse à un outil, puis bon, on n'a pas les réponses à toutes les, les questions, mais ensemble, on, on y arrive euh, euh, collectivement. Puis, euh, peut-être terminer aussi en disant euh, que euh, vous présentez un peu rapidement la question du croquis-note. Euh, bon, si vous travaillez sur la construction de concepts, puis bon, euh, vous voulez en savoir plus, bien, on a fait une formation sur euh, Campus Récit sur le croquinote. En gros, qu'est-ce que c'est le croquis c'est d'utiliser le dessin pour apprendre. Donc, euh, puis bon, euh, j'étais un peu, euh, ben en fait, au départ, je ne sais pas certain que c'était une approche qui allait fonctionner. Euh, donc, ici, on parle de montrer à des profs d'histoire et de géographie à dessiner. Donc, ce n'est pas gagné d'avance, si vous voyez comme idée, euh, mais euh, on l'a expérimenté avec des élèves du primaire et du secondaire. Puis bon, on, on était quand même en, très enchanté des résultats. Euh, si euh, la chose vous intéresse, Maud, vous a mis le lien euh, vers euh, l'auto-formation la, sur le croquis note. Et euh, à l'intérieur de cette auto-formation-là, vous allez avoir dans un premier temps, on, on, on s'est associé avec la recherche, donc Virginie Martel qui euh, nous explique comment, dans le fond, dessiner, permettre de mieux comprendre un concept. Vous avez aussi des exemples en classe, donc des exemples de tâches, mais aussi on a été filmé en classe pour montrer un peu comment... Ça, ça se fait donc au, en quatrième année du primaire et au secondaire en euh, secondaire 2. Euh, puis, euh, on travaillait, euh, j'ai aussi sur la, la, la, la chaîne du récit mis des, euh, des petites capsules de dessin. Si ça vous tente d'essayer de, de taquiner le dessin, le croquis, bon, vous allez pouvoir le faire avec des capsules de dessin 101. Euh, donc, euh, Rapidement, je vous montre des exemples de produits par des élèves. Donc, au primaire, on travaillait euh, justement le concept de territoire, donc pour euh, travailler l'hydrographie, euh, travailler le relief. On l'a vu tantôt euh, avec euh, justement l'exemple du primaire. Donc, euh, puis on voit aussi qu'il y a des… on peut voir qu'il y a des erreurs de compréhension, de conception. Trois-Rivières… Euh, vous l'avez à l'écran ici. Là. Donc, euh, l'élève, clairement, n'a pas compris ce que c'est Trois-Rivières. Donc, euh, on peut revenir. Donc, ça peut illustrer des problèmes conceptuels. Euh, puis, bon, euh, aussi, je vous ai mis cela parce que, bon, c'est intéressant. Euh, on a utilisé le cycle dans ce cas-ci, en secondaire 5, pour faire un, un, un croquis note sur euh, la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Et, bon, euh, les dessins, là, dessin 101, là, vous avez la chaîne YouTube là, qui est accessible là. Euh, ici sur, euh, donc avec quelques dessins, des exemples de dessins. Puis bon, si vous voulez essayer, évidemment, euh, l'application iPad, euh, en fait l'application iPad a utilisé, je pense, c'est sketches qui nous permet vraiment euh, de, de, de, de travailler euh, de façon intéressante le, le dessin. Il y en a d'autres, euh, Paper, euh, Paper euh, by WeTransfer, donc... Euh, qui euh, est simple, mais celle-là, vraiment, elle a plusieurs options euh, de dessin euh, d'un de, de, de, de, point de vue créatif. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un clin d'œil si vous voulez aller voir ça euh, rapidement, euh, utiliser le dessin comme outil. Euh, vous avez euh, l'ensemble des, euh, des, des ressources qui sont euh, sur Campus Récit, puis euh, euh, c'est ça.